Y en a marre de ces livres d'histoire de l'art qui commencent l'histoire de la peinture en 1500, c'est-à-dire au moment de la renaissance avec Michel-Ange, Raphaël ou Léonard de Vinci. Non, il y a bien quelque chose avant la peinture gothique qui, euh, sur une période qui s'étale environ de 1200 à 1500 environ. Et cette peinture a été décisive. S'il n'y avait pas eu cette peinture gothique, eh ben je pense que les peintures de la Renaissance n'auraient pas existé. Pour comprendre cette, cette peinture de la fin du Moyen-Âge, il faut se débarrasser de certains clichés. Vous avez quatre types de supports dans la peinture gothique. Le premier, et c'est peut-être le plus riche, c'est la peinture sur parchemin. Vous avez une énorme production de manuscrits à cette époque, des manuscrits enluminés, c'est-à-dire décorés, vous voyez, soit des, par des, des bordures sous forme végétale ou par de, des images un peu plus grandes. On s'attache aussi à décorer les lettrines. La peinture existe aussi sur vitrail. Le vitrail est également un art de la peinture. La peinture sert notamment à tracer les traits du, du visage ou les draper des vêtements. La peinture murale, c'est le troisième support de la peinture gothique. Donc, Elle couvre les murs. Alors, ces peintures murales, vous les trouvez surtout en Italie, hein, c'est un, voilà, une grande terre de, de, de fresques. Là, ici, c'est un cas dans, euh, en France, puisqu'on est dans le Palais des Papes à Avignon. Et enfin, troisième support, c'est la peinture sur bois, autrement dit la peinture sur panneau. À cette époque, on peint très peu sur toile. Alors Vous l'avez remarqué, avec les différentes images que je vous ai montrées, euh, il y a une thématique qui domine dans la peinture gothique, c'est la thématique religieuse. Les euh, peintures sont essentiellement installées dans les églises ou dans des chapelles privées. Elles servent pour la dévotion, voilà, c'est-à-dire qu'elles permettent aux fidèles de s'immerger, de, euh, de méditer et de favoriser la connexion avec euh, Dieu ou les autres personnages saints. Alors pour bien vous montrer la différence de style entre une euh, peinture gothique et ce qu'il y avait avant, bah, je vais vous montrer justement une peinture romane, une peinture antérieure, et je vais la comparer avec euh, une peinture euh, gothique, et c'est le même sujet, on l'appelle l'arrestation du Christ. Donc Judas en, au centre euh, embrasse Jésus et indique ainsi aux soldats qu'il faut-il arrêter. Cette peinture, vous voyez, elle est assez stylisée, elle ne manque pas de, de mouvement, mais c'est un, un peu plat quand même. Euh, les personnages manquent, manquent, de, manquent de volume, les, le dessin est très stéréotypé, Alors regardez notamment comment l'artiste a figuré le, les herbes au sol, on dirait des, des, des vaguelettes. Regardez aussi les, les, les visages, hein, c'est très simplifié, avec, ils ont tous des, des petites yeux rouges, donc c'est assez curieux. Et on va faire la comparaison avec cette autre arrestation du Christ, cette fois peinte par Giotto, grand artiste italien des années 1300. Vous voyez, c'est pas du tout le même genre de peinture, et pourtant c'est le même sujet. Donc déjà là, les, les, les personnages gagnent en relief, la palette de couleurs est beaucoup plus riche. Voilà, il y a un peu plus de relief. Bon, l'arrière-plan est encore traité sommairement. Je vais vous montrer d'autres images qui vont vous faire sentir un petit peu l'évolution de cette peinture gothique, parce que cette peinture gothique n'est pas uniforme. Donc là, par exemple, voici cette peinture de Simone Martini, euh, encore un peintre italien. Euh, on est dans les années 1300, et c'est une scène de l'Annonciation très souvent reproduite. Donc Vous avez donc à droite euh, Marie hein, qui voit surgir l'ange Gabriel venu lui annoncer qu'elle enfantera euh, l'enfant Jésus. Donc dans cette euh, peinture, il y a des archaïsmes, des, euh, un peu de modernité. Les archaïsmes, c'est par exemple bah, le fond, le fond qui est uniforme et qui est en plus doré. A hein. l'époque, les peintures gothiques euh, incluaient des parties, pas toutes, hein, mais en tout cas les plus riches, incluait des parties recouvertes de feuilles d'or, donc ça donnait un peu plus de, de, de somptuosité à l'image donc ça c'est plutôt un, un, un archaïsme. On met aussi des, de la feuille d'or pour figurer les, les auréoles des seins. Autre archaïsme, les, euh, voilà, les visages qui sont un peu tous les mêmes, voilà comme si les différents membres, les différents personnages appartenaient à la même famille. Par contre, voilà, regardez euh, la, la précision dans la branche d'Olivier, euh, tenu par l'ange Gabriel. Regardez aussi les fleurs de lys. Euh, regardez le pot, le vase dans lequel se trouvent ces fleurs de lys. Donc il y a quand même un, un début déjà de, de, de perspective. On sent que le, le, ce vase euh, est devant un arrière-plan. On sent qu'il y a une certaine profondeur, profondeur aussi qui est euh, rendue par le, le trône, le siège dans lequel se trouve la, la Vierge, qui est vue aussi en, en perspective. Alors on saute une étape, on arrive dans la peinture flamande, toujours la peinture gothique, mais on est au XVe siècle. C'est une peinture de Robert Campin, un des grands artistes flamands. Euh, et C'est précisément un, un retable, c'est-à-dire un, un, un panneau que l'on mettait en arrière de l'hôtel. Euh, il s'appelle le triptyque de Mérode, parce que bah, triptyque il est composé de trois parties. Alors, ce qui est assez étonnant, et ce qui peut-être vous, vous surprend, on a encore une annonciation, mais cette fois, vous avez un décor plus consistant que, que tout à l'heure. Tout à l'heure, euh, il y avait un fond uniforme, un fond, un fond doré. Là, on a une, une, une architecture, un, un, un intérieur. Vous avez une grande... un grand chaudron, un chandelier, une cheminée. On se trouve finalement dans, à l'intérieur d'une un, maison probablement bourgeoise et flamande. Donc les artistes il n'est pas le seul, hein, Robert Campin, à faire ça, euh, les artistes n'hésitent pas à placer les scènes saintes dans des décors familiers, probablement pour favoriser euh, l'immersion du spectateur dans ces scènes religieuses. Je voulais terminer par euh, le grand maître euh, de la peinture gothique, euh, encore un en flamand, il s'agit de Jan Vanek, euh, j'aime beaucoup ce peintre, euh, lui alors là il est extraordinaire parce que je vais vous montrer pourquoi à travers les différentes images. Là je vous propose une de ses œuvres peut-être la plus connue euh, qui est le, le retable de l'agneau mystique conservé dans la cathédrale de, de Gand. Alors c'est encore un retable, mais là le retable il est fermé. Repérez les demi-cercles. Donc il est fermé, le, le, le, le retable était fermé les jours de la semaine. Par contre le dimanche on l'ouvrait et ça donnait ça. Vous retrouvez la zone en, en demi-cercle ici. Et vous retrouvez encore cette habitude gothique de souvent juxtaposer différentes scènes. Et là, quel, quel claque hein. voilà, Je vais vous montrer quelques, quelques détails. La représentation d'Adam et Ève. Enfin, on est arrivé à des portraits où les personnages semblent véritablement vivants. Les personnages aussi adoptent des expressions ce qu'on voyait assez hein, difficilement dans euh, la, les, les premières peintures gothiques. Donc regardez euh, combien certains euh, anges semblent s'appliquer euh, au champ. Regardez aussi toute la minutie dans les vêtements euh, des, des, des anges. C'est absolument extraordinaire. En fait dans cette peinture, hein, là je vous montre juste euh, voilà, quelques, je fais quelques, juste quelques zooms, mais vous pouvez y passer euh, voilà, une bonne heure. Il y a tellement de détails à contempler. La légende dit que Yannonek voilà, était si méticuleux que les commanditaires s'impatientaient euh, de la fin de son travail. Voilà la, la partie centrale du retable de l'agneau mystique. Vous le voyez justement l'agneau qui représente Jésus-Christ. Euh, là, on voit aussi encore un progrès hein, de réalisme, de naturalisme. Hein, le naturalisme, c'est-à-dire c'est cette euh, ambition des peintres de représenter vraiment la réalité. Réalité euh, des, euh, de la nature, mais aussi réalité des personnages ou réalité des espaces. Hélas, on sent un espace vrai en face de nous parce qu'il y a notamment une... le. Yann Vanek maîtrise la perspective. Regardez les lignes du bassin. On a l'impression, en tant que spectateur, d'être en surplomb par rapport à la scène. Voilà, ça c'est un effet que les peintres avant Yann euh, Vanek n'arrivaient pas, en tout cas difficilement. Regardez le souci de détail à l'arrière-plan. Hein. L'historien de l'art Panowski disait que Vanek peignait à la fois au microscope et au télescope. Microscope, on l'a vu tout à l'heure, parce qu'il est capable de nous montrer de, de, de formidables détails dans les vêtements, mais il est capable aussi de nous montrer un paysage particulièrement précis à l'arrière-plan. Voilà, je vous ai montré quelques clés de la peinture euh, gothique. Euh, si vous en voulez plus, je vous ai euh, écrit un article sur... Euh, vous aurez le lien dans la description. Profitez-en aussi pour télécharger... Euh, mon guide d'analyse de la peinture gothique, hein, je vais créer un document qui vous permet d'analyser les caractères d'une peinture gothique. A bientôt